Salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien alors on dirait que la mise à jour du galaxy s8 de chez samsung donc la version oreo la version donc 8 android vient de voilà sortir. donc pour forcer la mise à jour si vous ne la voyez pas arriver, il faut donc aller dans « Paramètres ». Paramètres. Paramètres. Une fois dans « Paramètres », vous allez tout en bas. Vous faites glisser donc deux doigts du bas vers le haut. « Mise à jour logiciel. Téléchargez les mises à jour. « MAJ logiciel programmé. info sur dernière mise à jour. » On ouvre « Mise à jour logiciel. »« Mise à jour le téléchargement manuel des MAJ. » Une fois que vous êtes rentré dans Mise à jour logiciel, le premier choix est Téléchargement manuel des MAJ Téléchargement manuel des mises à jour, vous cliquez dessus et ceci va forcer la mise à jour, va forcer le téléphone à chercher les mises à jour en cours. Accueil, écran d'accueil, page 1 sur 6 pages par défaut, écran d'accueil de Samsung Experience. Ici je vous montre On est en plein téléchargement téléchargement des mises à jour. Et comme vous pouvez voir, elle pèse assez lourd. On fait la mise à jour et on se reprend tout de suite après pour voir les nouveautés. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et comme d'habitude, partager avec vos amis, ça peut toujours servir. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc ici, comme vous pouvez voir, on est sur une version version Android 7.0. On est donc sur la version Android 7.0, la toute nouvelle version Android Oreo pour le Galaxy S8 donc, est en route pour la France. Ça va arriver sur les différents appareils au fur et à mesure, ici donc elle vient juste d'arriver et je vous en fais profiter. Nous voici donc sur notre Galaxy S8, on est face à la mise à jour du logiciel, donc on a enfin la possibilité d'installer Android Oreo qui est la dernière monture d'Android, ici on peut s'apercevoir que Mise à jour logiciel La dernière mise à jour logiciel est prête à être installée Si vous appuyez sur installer pendant la nuit, la mise à jour sera installée entre 2h et 5h La dernière mise à jour logiciel est prête à être installée si Information sur la mise à jour logiciel Version g 950 fxxx sur un CRC Taille 1060,34 mots alors, elle est assez conséquente puisqu'elle fait quand même 1,6 gigaoctet. Nouveauté. Et on va écouter ensemble toutes les nouveautés que nous propose cette version 9 d'Android. Passons tout de suite aux nouveautés. Nouveauté. Mise à niveau de Samsung Experience 9.0 avec Android Euro. Samsung Experience 9.0 vous offre Android Euro, avec de nouvelles fonctions très intéressantes de Samsung et Google basées sur les commentaires recueillis auprès d'utilisateurs comme vous. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données importantes afin de les mettre à l'abri lors de la mise à niveau. Certaines applications, parmi lesquelles Samsung Pay, Samsung Internet, Samsung Note et Email, doivent être mises à jour séparément avant que vous puissiez mettre à jour votre système d'exploitation. Voici les nouveautés. Données biométriques pour améliorer votre sécurité. Les fonctions qui utilisent les données biométriques, visage, empreinte et iris, ne sont disponibles que lorsque vous utilisez un type de verrouillage d'écran sécurisé, modèle, code 1 ou mot de passe. Lorsque vous basculez sur un type de verrouillage d'écran non sécurisé, glissement ou aucun, l'authentification biométrique est suspendue pour le déverrouillage et la vérification dans des applications comme Samsung Pay et Samsung Pass. Si vous utilisez actuellement vos données biométriques sans type de verrouillage d'écran sécurisé, vous pourrez continuer après la mise à niveau. Mais nous vous recommandons de basculer sur un type de verrouillage d'écran sécurisé. Volet des raccourcis. Gérer les notifications de chaque application avec des catégories de notifications. Application prise en charge uniquement. Des icônes s'afficheront en bas du volet des raccourcis pour les notifications qui ne sont pas visibles actuellement. Écran d'accueil. Appuyer de façon prolongée sur une application pour afficher les raccourcis vers des tâches courantes ou recommandées dans cette application. Application prise en charge uniquement. Les badges de notification sur les icônes d'application sont Liés au volet des raccourcis. Si vous effacez une notification à un endroit, elle sera également effacée à l'autre. Clavier Samsung, la barre d'outils vous permet d'accéder rapidement à des fonctions utiles. Le clavier J vous permet d'envoyer des fichiers GIF. Davantage de claviers à contraste élevé sont disponibles. Performance système, les services en arrière-plan sont limités pour améliorer les performances et l'autonomie de la batterie. Les applications en cours d'exécution seront toujours affichées dans le volet des raccourcis. On va donc tout de suite faire la mise à jour. Et ensuite, on ira voir dans les différents paramètres si des nouveautés apparaissent au point de vue accessibilité. Plus tard, touche. Installer pendant la nuit, touche. Installer maintenant, touche. Allez, c'est parti pour l'installation. Double. Mise à jour logiciel. Paramètres. Veuillez patienter. Mise à jour logiciel. Alors, je vous fais cette mise à jour en direct, la mise à jour Android 9.0 Oreo d'Android avec la nouvelle version. Retour. Samsung. 62%. Traitement du package de mise à jour. D'appareil, Dis... donc, vient de s'éteindre. Et nous voici donc sur un écran bleu avec le petit robot Android, comme d'habitude, qui nous met la mise à jour. La mise à jour est en train de se faire correctement. Je suis vraiment très impatient de voir cette version Android 9.0 Oreo sur mon S8 pour voir vraiment les différences de rapidité, les nouvelles fonctionnalités, accessibilité peut-être. Ça va vraiment être génial. Vraiment, il me tarde. Voilà, donc si vous êtes malvoyant comme moi, voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Elle est entièrement vocalisée avec le Voice Assistant sur le Galaxy S8. Une fois que vous avez terminé, vous allez vérifier dans À propos du téléphone, à propos et... du téléphone vous à allez à dans du... Modifier, État, Information sur le logiciel, Afficher la version d'endroit. Information, Information sur, le sur le logiciel. Version endroit 8.0.0. Dans la liste, Dizep, Version Samsung Experience 9.0. Appuyez deux fois pour activer. Et vous voilà donc avec un téléphone tout beau tout neuf, avec une dernière mise à jour Android et une dernière mise à jour Samsung Experience 9.0. Je vais donc maintenant, puisque je viens tout juste de l'installer, je vais regarder l'intégralité des nouveautés et surtout voir le côté accessibilité, puisque apparemment de nouveaux claviers, au niveau du clavier Samsung, il y a des nouveautés sur l'accessibilité. Donc, je regarde tout ça. Je vous refais donc une vidéo sur les dernières nouveautés sur ce téléphone avec la dernière monture Android. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout de partager avec vos amis. L'accessibilité Android, c'est sur ma chaîne, c'est pour vous. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous